On va enchaîner sur la partie, euh, alors euh, ça s'enchaîne de façon assez fluide, euh, c'est euh, David Ronja de l'AMU, il est responsable numérique au département stratégie et programmation à l'AMU, j'ai réussi à le dire, et euh, il va nous faire un point sur les, la partie euh, euh, open data que je trouve personnellement intéressante parce que je sais que dans d'autres univers, euh, typiquement dans des collectivités, c'est euh, des démarches qui sont... Euh, assez dynamique, enfin, il y a une forte impulsion là-dessus. Nous, dans l'ESR, j'ai l'impression un peu moins. Et donc, euh, David va nous livrer des réflexions sur le sujet. Merci, Julien. Euh, donc, je vais essayer de vous présenter le sujet de l'open data et l'enseignement supérieur et la recherche. Euh, C'est une présentation qui devait être faite aux précédentes assises, que j'ai complétée sur euh, un autre sujet que je vais vous présenter tout de suite. Donc, ça va être une présentation en un peu moins de 20 minutes. Je vais essayer pour avoir un peu de temps d'interactivité. On va, voir, on va avoir une vue d'ensemble sur l'open data avec quelques notions clés à retenir. Après on va faire un petit focus côté open data et enseignement supérieur et après on ira regarder les dispositifs qui ont été mis en place à la sur le sujet. Le premier point c'est que qu'on a trois entrants pour cette présentation. Il y a eu trois collections numériques qui ont été publiées sur le sujet de la donnée, de l'open data et de l'open source. Donc il euh, y a les références qui sont, euh, qui sont ici. Euh, et puis on a organisé une journée, je, je la détaillerai tout à l'heure, sur le, le sujet de l'open data. Donc quelques fondamentaux, je vais refaire un petit peu d'histoire mais sans rentrer dans le détail. Euh, 1789, euh, l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, euh, la société a le droit de demander, de, de demander des comptes à tout agent public de son administration. Donc ça c'est un point, on va dire, politique ancien. Plus récemment, il y a eu la CADA, donc la, la commission accès aux documents administratifs en 1978, et puis euh, la loi numérique de 2016, dont vous avez tous entendu parler. Le rapport Botorel, je ne vais pas m'y étendre, ça a été présenté il y a quelques instants, qui a été euh, publié euh, récemment. Et euh, on va voir d'autres publications euh, spécifiques ESR. Euh, qui est concerné par l'open data, euh, l'État les administrations, les collectivités territoriales, tous les opérateurs publics, donc tous ceux qui sont dans cette salle, sont dans des établissements qui sont concernés par l'open data, mais également les usagers, donc il faut penser toujours aux usagers quand on, quand on réfléchit à l'ouverture de ces données. Alors qu'est-ce qui est couvert par l'open data Il y a les données, donc là on a vu les données de la science, il y a les données de gestion aussi, à ne pas oublier, vos données géographiques, etc. Donc toutes les données que vous avez dans vos établissements, il y a les documents, qui sont sujets à l'ouverture, et puis les codes logiciels et les algorithmes qui sont aussi sujets à l'ouverture. Donc, Ces trois objets-là sont les objets euh, sur lesquels vous devez vous concentrer pour penser à leur ouverture. Bien évidemment, on exclut les données à caractère personnel, les données sensibles, les données, euh, euh, les données de sécurité par exemple, avec quelques exceptions, euh, il y a eu des publications récentes là, sur euh, euh, des exceptions pour euh, les diplômés ou euh, nommer les agents d'une structure publique. Donc toutes les données, tous les documents et tous les codes logiciels. Donc, quelques caractéristiques sur les, les données à ouvrir. Euh, donc, elles doivent être faire, ça a été présenté précédemment, je m'y attarde pas. Euh, on parle de données primaires et non agrégées donc, c'est vraiment la donnée la plus atomique possible. Euh, marquées dans leur temporalité et fraîches ça, c'est un point important. Euh, bien évidemment, complète. Et il y a une notion euh, fondamentale c'est qu'ils s'appuient, si possible, sur des référentiels. S'appuyer sur des référentiels ouverts, ça permet de plus facilement croiser les données, de plus facilement vérifier leur qualité. Quand on constitue un jeu de données à ouvrir ou un jeu de données ouvert, on va le caractériser, on va le documenter pour les futurs consommateurs. Donc on va expliquer quel est ce jeu de données, quel est son format, la fréquence à laquelle on va rafraîchir ces données. On va l'associer à des métadonnées pour plus facilement retrouver ces jeux de données. On va le rendre accessible et on va voir comment. Et on va le publier ces données-là sous des licences ouvertes, donc euh, il y a Etalab de la Dinum qui propose un certain nombre de licences en fonction des jeux de données que vous voulez proposer. Alors, qui sont les acteurs de l'open data euh, Je viens d'en parler, il y a la Dinum, l'ex-dinsic, qui a euh, une direction qui s'appelle Etalab et une mission open data. Donc il y a un point en termes de diffusion, si vous voulez vraiment vous renseigner ou savoir où poser vos jeux de données, allez sur data.gouv.fr. C'est l'endroit où vous allez retrouver toute l'information, vous allez trouver toutes les publications nationales sur l'open data. Du côté du Messri, il y a, il y a, il y a euh, le SIES qui gère une plateforme qui s'appelle data.messri.gouv.fr. On va en faire un petit focus tout à l'heure. Euh, il y a une association en termes d'acteurs qui est intéressante. Euh, la mieux adhérente, est adhérente. Euh, C'est l'association Open Data France. C'est une, une association très active, notamment qui arrive à mutualiser des formats d'échange et des formats de publication de données pour les collectivités territoriales. Donc comme ça, toutes les collectivités territoriales s'alignent sur les mêmes formats de données, et ça facilite la consommation de ces données ouvertes. Euh, qui sont les consommateurs bah, Ça peut être des organismes publics, des entreprises, qui vont essayer de créer de la valeur sur les données ouvertes, ça peut être des ONG, c'est les citoyens, des chercheurs, qui sont très consommateurs de données ouvertes. Et puis les usagers bah, sont ceux qui vont récupérer les bénéfices, de l'ouverture de ces données parce qu'il y a des services qui ont été créés par dessus euh, ces données ouvertes Alors comment on les publie euh, Donc euh, On les diffuse, on va les déposer sur la plateforme euh, data.gouv.fr c'est la cible la plus naturelle si vous avez un partenariat avec euh, la région, la métropole, le département bah, peut-être que vous pouvez mutualiser votre plateforme euh, open data parce que Peut-être que le département a déjà une plateforme open data spécifique, donc vous pouvez le, le faire. Euh, admettons l'Université de Nanterre travaille avec le département des Hauts-de-Seine pour la diffusion de ces, de ces open data. Euh, a priori, il n'est pas utile de se créer une, sa propre plateforme open data, parce qu'il y a déjà tout ce qu'il faut mutualiser, ça ne sert à rien de réinventer la poudre. En termes de formats, euh, Etalab bah, propose un certain nombre de formats euh, standardisés. CSV, JSON, etc. Le tout doit être accessible et sera rendu accessible par des API. Donc vos données elles seront ouvertes et accessibles par des, par des mécanismes automatiques ou des machines. Euh, quelques forums. Là, il y a un, un forum qui s'appelle teamopendata.org qui est intéressant pour si vous voulez aller vous renseigner, partager, mutualiser des expériences. On a créé une page à l'AMU, évidemment, on l'a appelée data.amu.fr, dans laquelle on synthétise un certain nombre d'éléments. Et puis, pourquoi pas créer, si le sujet vous intéresse, une communauté sur le site communautaire du CIR pour discuter de l'open data. Alors, pourquoi Alors Je vais essayer d'aller vite sur ces sujets-là et je préfère qu'on en discute après, peut-être dans les questions-réponses. Il, il y a une obligation réglementaire qui n'est pas très, très coercitive. Personne n'ira en prison si vous n'ouvrez pas vos données. Euh, ça sert à valoriser le travail de nos organisations publiques ça sert à l'intérêt général, ça fait gagner du temps euh, publier ces données à un moment ça va être bénéfique et on va le voir juste après euh, ça peut permettre de créer des nouveaux services j'en illustrerai quelques-uns juste dans quelques, dans quelques instants ça peut aider à questionner les politiques publiques, hein. si tous les opérateurs publics ouvrent les données, ben, il y aura bien évidemment des gens qui vont les regarder les données, qui vont les regarder comment fonctionnent nos nos institutions et qui vont pouvoir les interroger et les, leur aider à s'améliorer. Et puis pour ceux qui réfléchissent dans leur schéma de directeur du numérique ou par ailleurs dans leur stratégie donnée, bah c'est un sujet qu'il faut intégrer dans sa stratégie data dans son, dans son établissement. Côté système d'information, à quoi ça peut servir d'ouvrir la donnée Vous allez vous dire c'est du boulot en plus, mais c'est aussi un moyen d'apporter un peu plus de visibilité à ce que fait l'établissement. Il peut y avoir des réutilisations internes. Alors Pour les réutilisations internes, je vais, je vais prendre le cas d'une collectivité territoriale, qui a une stratégie d'ouverture de ces données, donc qui ouvre les données de, de l'ensemble de ces services. Et en fait, maintenant, les services, plutôt que de demander aux services voisins à, par lesquels il est compliqué d'avoir une information, il faut faire des systèmes de validation un peu compliqués par les chefs, etc., mais ils accèdent directement aux données sur la plateforme de données ouvertes. Donc en fait, ça crée de l'ouverture en ouvrant à l'extérieur, ça crée de l'ouverture à l'intérieur. Euh, on a des contributions de réutilisateurs. Euh, par exemple, quand la a publié ses jeux de données, ben, on a des collègues qui nous ont dit c'est pas le bon format, vous êtes trompés sur. Euh, sur les formats, donc on a corrigé, donc il y a de la contribution qui est possible. Et puis ça permet, alors ça c'est un point important, dans les jeux de données que vous allez trouver sur data.gouv.fr par exemple, vous allez trouver des référentiels, donc utilisez ces référentiels pour vos systèmes d'information, c'est des, des données, euh, par exemple de l'INSEE, qui sont euh, vraiment de très haut niveau de qualité, qui vont vous permettre d'avoir des informations fraîches, euh, excellentes en termes de format, et faciles à consommer, et donc vous aurez comme ça une meilleure qualité de vos informations dans le SI. Et puis, euh, de retour d'expérience de ceux qui ont fait des démarches d'ouverture des données, bah ça incite à faire de la cartographie dans son SI, euh, cartographier son SI pour savoir quelles on, de quelles données on dispose, lesquelles sont ouvrables, lesquelles ne le sont pas, euh, et donc de, mieux, de mieux maîtriser ces, ces données. Euh, pour les citoyens, euh, je vais prendre un exemple, euh, là on a eu une période particulière, l'Open Data a été quand même beaucoup utilisé sur les données de santé, donc il y a beaucoup de données de santé qui ont été ouvertes pendant cette période, euh, des données de transport aussi, par exemple la SNCF ou la RATP publient leurs données euh, en temps réel, à peu près hein, à quelques secondes près, euh, en open data. Donc il y a beaucoup d'opérateurs qui les utilisent pour apporter des services à leurs usagers, que ce soit sur des applis de smartphone ou sur des sites internet. Alors, les points clés à retenir, quelques points clés à retenir sur l'open data. Euh, D'abord, euh, s'articuler avec sa stratégie donnée. Donc, ça, c'est un, un projet parmi vos projets données, euh, Réutiliser ses propres données, et puis consommer des données ouvertes par des tiers. Ça, vraiment, si vous avez quelque chose à faire sur l'open data, c'est d'abord de consommer pour vous convaincre de la valeur ajoutée d'avoir des données ouvertes. Et après, comme ça, vous pourrez ouvrir les vôtres en vous, ayant, en vous étant appuyé sur des référentiels euh, et donc euh, en améliorant la qualité de vos données. Euh, autre point, euh, faire attention à la RGPD évidemment, donc là il y a une, une publication de, euh, de, de Harvard là, sur la, le lien entre open data et privacy et la vie privée, donc il y a quelques recommandations pour éviter d'ouvrir de, de, des données qui n'ont pas intérêt à l'être. Euh, L'open data, ça peut être aussi un sujet dans les fiches de recrutement, dans nos fiches de poste. C'est un sujet qui peut intéresser des agents aussi de venir, parce que c'est de l'ouverture des politiques publiques. Donc, ça, c'est intéressant. L'open le, le, government dont, qui a été cité tout à l'heure. Euh, et puis, maintenant, je vais vous présenter, si vous voulez, un petit focus open data et enseignement supérieur et recherche. Donc, euh, 40 ans du XI, une petite animation. Euh, open science, j'en parle pas plus que cela ça a déjà été parfaitement présenté il y a, il y a quelques instants. Le site du SIES, donc data ESR qui est porté au niveau du MESRI, qui contient à la fois des données propres au ministère et aussi la consolidation de données d'établissement, un certain nombre de données que vous envoyez vous au ministère en termes de pilotage, celles ci elles sont republiées en données ouvertes sur le SIES sur le site géré par le CIES et il y a dedans un outil de visualisation donc vous pouvez comme ça facilement accéder aux informations et regarder les différentes données des différents opérateurs publics. Côté, Il y a eu une publication il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, de la politique des données, des algorithmes et des codes sources qui a été publiée toute fin septembre, donc ça va être notre feuille de route collective pour la période 2021-2024 donc celle-là on va aller l'analyser en détail. Alors Quelques expériences détectées, je pense que à la fin de la, de la, de la présentation, je vous demanderai de lever la main s'il y en a qui sont intéressés pour poursuivre les débats sur le, le sujet de l'open data. Euh, il y a des établissements là, qui, ont, qui ont témoigné, par exemple, dans la collection numérique sur l'open data. Euh, quelques cas d'usage, euh, les données du CNUS, admettons, en termes de logement, de, de, de, de menus de cantine, etc., elles sont ouvertes, et donc euh, à La Rochelle, elles sont consommées pour euh, apporter des services complémentaires aux étudiants euh, sur, euh, dans, dans l'Aps de La Rochelle. Euh, autre, D'autres cas d'usage, ça peut être de diffuser des données de où se trouvent nos étudiants en fonction des horaires pour informer les opérateurs de transport et optimiser les systèmes de transport dans les métropoles en fonction des flux euh, des étudiants euh, qu'on peut, qu peut retrouver dans, dans, dans nos campus. Euh, en juin dernier, on, a, on est allé rencontrer... Enfin non, pardon, en juin dernier, excusez-moi, le Covid est passé par là. En juin 2019... Nous sommes allés rencontrer la CPU, donc on a discuté de, on a présenté le sujet de l'open data euh, qui était effectivement un petit peu masqué par le sujet de l'open science hein, dans le, auprès des gouvernances des universités. Euh, dans la collection numérique justement sur l'open data, il y a un de nos collègues qui dit que c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'il faut penser open science évidemment, mais il y a aussi les données de gestion, il y a aussi les documents, il y a aussi vos codes sources de gestion et pas uniquement les codes logiciels de, de la science. Là je vais vous proposer maintenant un troisième niveau de, de granularité d'aller regarder un petit peu ce qui a été fait du côté de la mu sur, euh, sur l'open data et euh, le sujet de l'open source. Donc en tant qu'établissement mutualisateur, euh, on a fait de la sensibilisation auprès des établissements sur, sur euh, le sujet de l'open data. Donc euh, on est intervenu en décembre 2019 euh, au bootcamp des Vpnum pour euh, présenter le sujet. On a publié une collection numérique spéciale en septembre 2019. On a organisé en novembre 2019 une journée spéciale sur l'open data. Donc, je vous invite à vous rendre, si vous voulez, sur la page data.mu.fr. Vous retrouverez les supports, les vidéos de toute cette journée, et vous aurez une présentation plus détaillée que ce matin-là sur le sujet de l'open data avec tous les acteurs. En tant qu'opérateur public, donc l'AMU, plus de 50 personnels, on est opérateur public, donc soumis à l'ouverture de nos données. Donc on a ouvert trois jeux de données, euh, la liste de nos adhérents, la liste des collections numériques et euh, nos rapports d'activité et euh, plans d'action. Donc ils sont sur data.gouv.fr. Donc vous pouvez aller les consulter. Donc la journée open data du 14 novembre 2019, euh, je vous laisse en prendre connaissance. Il y a un acteur qui nous avait accompagné pré préalablement, qui est une coopérative qui s'appelle euh, Data Activist. Donc, je, je tiens à les remercier parce qu'ils ont vraiment fait un super boulot avec nous. Euh, on avait eu une intervention aussi de Marin Dacos sur l'open science. Et on a vu tous les principaux acteurs qui étaient venus à cette journée qui avaient présenté euh, l'open data dans leurs différentes organisations et, et, et, et, ou, ou structures. Euh, je vais maintenant, si vous voulez, euh, vous dire que... Les travaux sur l'open data, en fait, en 2020, on s'est dit qu'on n'allait pas beaucoup pouvoir travailler avec les établissements parce que vous étiez un petit peu suroccupés, donc c'est un sujet qu'on a mis un petit peu en veille. Euh, si vous voulez échanger avec nous sur le sujet de l'open data, c'est avec plaisir. Euh, et puis on va aller regarder un peu plus en détail euh, la publication qui a été faite récemment sur la stratégie 2021-2024 du Messri pour regarder à quel niveau euh, l'AMU peut contribuer ou l'AMU est impactée sur sur ce sujet. Alors, en introduction je disais, on est concerné sur les datas et sur le code. Euh, là, je vais essayer de faire un petit rappel historique. Bon, je ne remonte pas à 1789, je remonte à peu près à 2015-2016. Donc il y avait un comité agence des technologies et innovations, avec beaucoup d'acteurs, euh, de représentants d'établissements, euh, Cocktail, le CNRS et d'autres organisations. Et parmi, dans ce comité, il y avait un groupe, que j'ai eu l'honneur d'animer avec Olivier Ziller qui avait vocation à décider des architectures, technologies, méthodologies pour les nouveaux projets en co-construction. Donc on a travaillé pendant quelques mois et puis on a fait un certain nombre de recommandations en termes de, en termes de techno, en termes d'architecture et puis quand on a fait les choix techniques, on a décidé collectivement d'aller choisir des solutions open source pour les nouveaux projets pour les nouveaux projets, dont aujourd'hui on a le projet PCSchool qui est en train d'utiliser ces recommandations, on a le projet CapLab aussi. Donc, premier choix autour de l'open source, consommer et utiliser des solutions open source. Deuxième choix à cette époque, de s'orienter vers l'ouverture du code logiciel des solutions qui vont être développées dans le cadre de ces projets. En 2019, on travaille sur l'open data. Et puis en 2020, on réouvre le dossier de l'open source parce que les projets qui utilisent les recommandations qu'on a faites préalablement vont arriver à des époques où ils vont commencer à passer en pré-production ou en production. Et donc il faut qu'on se préoccupe un petit peu plus du sujet de, de l'ouverture. Donc on a constitué un groupe de travail avec des experts que je vais vous présenter juste après. Euh, ce groupe de travail avait comme mission de sensibiliser la direction de l'AMU sur le sujet de l'open euh, source. Pardon, ce qui a été fait euh, au, au niveau du comité de direction. Donc il y a eu de la sensibilisation, parce que ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet qui peut impacter des modèles économiques, qui peut impacter de l'organisation, etc. Donc on a travaillé là-dessus. Ensuite, ce groupe s'est euh, proposé, euh, et on a travaillé avec l'équipe projet, de faire un certain nombre de recommandations. Euh, et on a proposé au projet euh, Pegasus PCSchool euh, des licences ouvertes euh, pour, euh, pour le code source de ce projet. Donc là, saluons euh, les, les membres du groupe de travail qui nous a accompagnés. Donc il y avait Bastien Guéry de la DINUM. Pour l'association Ladulacte, L'ADULACT c'est une association qui fait la promotion euh, de l'open source, euh, notamment dans la territoriale, mais pas uniquement. Donc il y avait euh, son président François elie et son directeur général euh, Pascal Kuzinski. Euh, Jean-Yves Janas pour l'association française des utilisateurs du libre. Et euh, on a aussi été aidé euh, par notre collègue Nicolas Kahn pour EUSUP et on le verra demain Nicolas qui vient de nous faire une présentation. Merci Nicolas. Donc les éléments importants côté AMU sur l'open source, c'est un choix stratégique important de changement récent qui dit qu'on va utiliser dans les nouveaux projets en développement spécifique des solutions open source, Donc en s'appuyant notamment sur le socle interministériel des logiciels libres, qui est un catalogue des solutions qu'on peut aller et l'ouverture du code. Donc Avec le groupe d'experts, il y a eu un certain nombre de propositions. La plus récente, puisqu'elle a été validée par le comité de direction du projet il y a quelques jours, c'est la proposition de licence pour le projet pc school -Pégase. donc Pour tous les composants fonctionnels, composants métiers, il y a une licence Affero GPL 3.0 donc c'est une licence à réciprocité, ça veut dire que si quelqu'un veut modifier du code ou ajouter du code, il est obligé de le redistribuer dans la communauté. Donc ça c'est un point important pour faire croître la valeur du projet. Et puis pour des composants plus techniques, pour lesquels il y a moins ce sujet de besoin de récupération des, des, des valeurs ajoutées, il y en a quelques-uns pour lesquels on a une licence plus permissive, qui sera choisie en fonction des technologies. Donc quelques composants qui vont être sur des, sur des licences qui ne seront pas nécessairement des affaires GPLV3. Et puis, euh, bah, l'AMU, c'est aussi une offre logicielle de 15 autres solutions. Donc, on a fait un, un travail euh, d'auto-diagnostic. Donc, on a interrogé les équipes projet pour se positionner sur le sujet de l'open source. Donc, euh, euh, en termes de prérequis technologiques, en termes de documentation, en termes de cycle de vie du projet, etc. Et puis, euh, on a maintenant à organiser des discussions avec nos partenaires parce qu'il y a certaines solutions, je vais vous les présenter ici, il euh, y a certaines solutions qui sont en copropriété, c'est-à-dire que, admettons, pour euh, le projet PC-School, euh, on est copropriétaire lamu euh, cocktail et les établissements de la solution, mais là on a des solutions, admettons, dans la sphère de la recherche, où on est en partenariat avec le CNRS, certaines avec l'université de Lorraine, certaines avec l'université de Grenoble-Alpes, euh, et puis un autre cas particulier, c'est que, admettons, euh, FCA manager pour la formation continue est déjà sous licence open source donc il y a déjà une licence associée, donc il faut qu'on puisse analyser cette licence donc on a regardé un petit peu toutes ces solutions et là on va rencontrer les partenaires pour pouvoir fixer des calendriers de choix des licences sur ces solutions-là En synthèse Ouvrons nos données et ouvrons nos codes, c'est le message que je voulais vous faire passer ce matin c'est une stratégie qui peut être intéressante à intégrer dans votre schéma directeur du numérique. Essayons d'être sponsor aussi pour pousser nos établissements à ouvrir code et logiciels. Consommer des données, Consommer des données et utiliser des solutions open source, c'est le message de ce matin. Et si vous voulez avoir un peu plus de détails, euh, je vous propose de regarder le site, les, deux sites, les deux pages que je vous propose ici, c'est data.mu.fr et une un peu dédiée à l'open source avec quelques références euh, qui s'appelle opensource.mu.fr Voilà, toujours les 40 ans du CIR, il faut y penser parce que je ne l'ai pas dit mais je suis très heureux d'intervenir ce matin devant ma communauté, ça fait très plaisir de vous retrouver et je vous remercie de votre écoute euh, et je prends avec grand plaisir vos questions. Merci David pour cette excellente présentation. J'avoue que tu m'as coupé l'air sous le pied parce que je pensais être embêté en te disant « Ah, tu nous as parlé des codes, c'est sympa, et finalement, c'est quoi la licence pour Pégase, PCSchool ?» Et ben voilà, c'est annoncé. Et en, en fait, euh, voilà, donc c'est euh, intéressant. Euh, moi j'ai une question, mais c'était mon, mon point d'interrogation en intro, sur le, le décalage qu'il y a entre nous et par exemple les collectivités territoriales. Comment est-ce que toi tu l'analyses ou tu l'expliques Et puis euh, je propose que dans la foulée, on prenne des questions de la salle. C'est-à-dire que des collectivités territoriales qui poussent beaucoup de données en open data et nous, euh, historiquement, beaucoup moins. Quoi. Dans les établissements, je ne crois pas qu'on fasse des, des masses des masses de choses à part ce que tu as référencé. Effectivement, il n'y a pas beaucoup. Il euh, y, y a un élément, c'est que des fois, c'est la, la proximité citoyenne, en fait, je pense. C'est-à-dire que la collectivité va pousser des données parce que les consommateurs, mettons un maire, a intérêt à pousser ces données à frais de ses concitoyens parce qu'ils sont proches, entre guillemets, fonctionnellement de lui alors qu'un établissement d'enseignement supérieur a un petit peu plus de distance vis-à-vis -vis de la société au global. Ça, c'est peut-être un premier point. Le, le deuxième, euh, c'est que dans les, dans les collectivités territoriales, ils euh, ont été nommés souvent des porteurs de ces projets-là. C'est-à-dire qu'il y a des, des, des organisations, euh, l'Association des maires de France a poussé au niveau politique l'ouverture des données, et donc ça a créé euh, des mécanismes dans les, dans les collectivités pour... Euh, pour inciter à l'ouverture des données. Mais c'est effectivement, on est très décalé et on est très en avance, bien sûr, sur l'open science. Par contre, sur l'open data, effectivement, on est, on est un petit peu en retrait par rapport à la territoriale. OK, merci. Et du coup, euh, est-ce qu'il y a des questions dans la salle et des bras qui se lèvent pour s'emparer hardiment du micro ah bah. ouais. Alors, je, je suis flemmard, hein, je vais d'abord au premier rang et puis après, je fais un parcours vers l'arrière. Oui, bonjour. Je comprends très bien la démarche Open Data quand c'est des développements de la communauté. Par contre, quand je vois un logo euh, euh, CIFAC ou un logo SIAM, oui. je comprends moins la, la démarche. Alors, sur, sur les ERP, on ne va pas pouvoir ouvrir le code de SAP ou de HR Access. C'est évident, on n'est pas propriétaire. Par contre, on va, ce qu'on va étudier, c'est est-ce qu'on peut ouvrir des documents de paramétrage, des fichiers de paramétrage, des développements spécifiques, des codes ABAP qu'on a fait pour des particularités enseignement supérieur, ça c'est la question qu'on va se poser avec les équipes projets, dans le détail. Et on peut ouvrir des, des objets autour des solutions ORP euh, sur lesquelles on n'a pas, pas la propriété. Oui, euh, Arnaud Saint-Georges, Rennes 2, oui. Euh, la problématique de l'ouverture des données pour nos établissements, c'est que pas, ça ne nous apporte pas toujours quelque chose immédiatement et on a beaucoup d'autres choses à faire tous. Oui. Et du coup, en même temps, l'intérêt est là et on, on est tous sensibles à cette question-là. Et du coup, est-ce que ce n'est pas quelque part, euh, des, des, par exemple, nos ministères qui pourraient nous pousser à aller vers ça quand ils nous demandent certaines données Ils demandent des données à tous les établissements, peut-être des, des chiffres clés des universités, le nombre d'étudiants, etc. Est-ce qu'ils ne pourraient pas nous inciter à les mettre sur une plateforme, à mettre sur ces plateformes pour que nous, ça nous pousse à, à interagir avec ces euh, plateformes et à faire de l'open data sans que ça nous demande plus d'efforts que de répondre oui. aux, données, aux questions du ministère. Voilà ma question. Il ben, y a pas mal de données d'établissement qui sont poussées par euh, la plateforme du Messri, euh, data.esr.gouv.fr, et j'essaie de le retrouver dans la présentation. C'est ici. Il euh, y a un travail qui a été fait. Euh, alors, je ne sais pas si j'arriverai à relire mes références. Non. Je voulais, Attendez, je vais cliquer ici, peut-être que je vais les voir. Euh, la conférence des praticiens de l'ESR, qui a récupéré des informations qu'ils ont dû croiser euh, soit sur des sites web, soit sur des données du CIES, et qui présente, alors là on ne le voit pas très bien, c'est le petit euh, le, le graphe qui est ici, euh, qui présente une espèce de photographie des établissements, nombre de composantes, nombre d'étudiants, etc. Donc là il y a de la donnée, euh, issue de données ouvertes, qui a été republiée sous, sous cette forme-là. Et le Messri publie des données d'établissement par exemple. Et nombre d'étudiants par, euh, par établissement, euh, les IUT, il euh, y a combien d'étudiants, etc. Donc, en, en gros, certaines de vos données CIS font l'objet d'ouverture. Ok, merci. Euh, bon, alors, on va prendre une dernière question. Et puis après, il faut qu'on enchaîne, parce que sinon, vous allez nous détester en disant qu'on n'a pas le temps de manger. Et, je, et, et il nous reste deux présentations. Alors, euh, je prends la dernière question, si c'était... Désolé, je te fais traverser toute la salle en plus. Euh, pour rebondir sur la question de mon collègue, effectivement, on a, on a beaucoup de choses à faire. Est-ce que tu pourrais citer quelques exemples de données qui, que l'on pourrait fournir à un coût faible pour nous C'est-à-dire c'est facile à fournir, c'est pas compliqué à extraire du SI, etc. Et qui, qui présentent un bénéfice fort, immédiat en externe, c'est-à-dire quelque chose qui, euh, qui est très utile pour euh, les gens qui, qui vont consommer ces données-là et qui euh, ont un coût assez faible pour nous, qui en gros, nous, nous par quoi on pourrait commencer de manière simple et, euh, et utile. Alors justement, c'est ce sur quoi on pourra échanger pour trouver les bons cas d'usage les plus urgents à faire et les ceux à plus de valeur ajoutée. Je n'en ai pas nécessairement en tête, je sais que... Il y a beaucoup de demandes autour des, des flux d'étudiants. La SNCF euh, serait très intéressée pour connaître, par exemple, les adres, pas les adresses individuelles, mais au moins les endroits où les étudiants se trouvent, euh, dans, dans notre métropole et où, où ils viennent, pour pouvoir, mettons euh, régler certains, certains problèmes de transport. C'est le cas aussi des opérateurs de transport loca le, en local, euh, peut-être d'avoir des où habitent les étudiants par grand quartier, ça peut être intéressant pour certaines métropoles, et, et cette notion aussi de quand est-ce qu'on a un flux de 5000 étudiants qui arrivent euh, sur tel campus, ils ont tous cours à 9h, bah, l'opérateur de bus il peut être intéressé de le savoir avant la rentrée par exemple. Ça c'est des données qui peuvent être intéressantes et à valeur ajoutée pour, pour l'étudiant au final, hein, parce que pour les transporteurs c'est pour apporter un meilleur service aux étudiants. Après, je pense qu'il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on regarde quelques cas d'usage, tous ensemble, et puis qu'on détermine les plus pertinents. On ne va pas tout ouvrir du jour au lendemain. Et il faut le faire dans l'ordre que tu proposais de valeur ajoutée, effectivement. J'en ai pas vraiment très précis en tête.